Bonjour Dans les précédentes vidéos, euh, bah, nous avons vu euh, certains mécanismes de la conscience qui peuvent poser des problèmes au quotidien. Ensuite, on a vu comment la relaxation peut nous aider à dépasser ces problèmes et on a vu comment la faire. Aujourd'hui, je vais vous donner une nouvelle technique qui se base sur la relaxation mais qui va un cran plus loin. Allez, c'est parti Bon, déjà, je le redis à chaque fois, mais c'est important. Toutes ces vidéos sur le fonctionnement du psychisme, c'est un processus d'apprentissage. Et donc, c'est mieux de commencer par le commencement en cliquant ici sur la première vidéo. Bien, maintenant, nous allons essayer d'améliorer une situation particulière de notre vie. On va voir comment, dans cette situation, des tensions apparaissent en lien avec la représentation qu'on a de la situation. Vous allez me dire, pourquoi on n'agit pas directement sur la représentation Vous avez raison. C'est une bonne question et vous avez raison. Parce que c'est un processus un peu plus complexe qu'on verra dans la prochaine vidéo. Et en particulier parce que ça se base sur le travail qu'on va faire aujourd'hui. Donc travaillez bien déjà ce qu'on va voir aujourd'hui. Et je vous promets, dans la prochaine vidéo, on agira directement sur la représentation. Mais voilà, il ne faut pas griller les étapes. Là, on travaille sur le lien entre les deux entre la représentation et l'attention alors comment on va faire ça c'est très simple on va commencer par se relaxer complètement on va se détendre et on va laisser aller des images de la, de la vie quotidienne hein, ça peut être des images euh, actuelles comme par exemple j'ai peur de l'eau par exemple donc une phobie euh, ça peut être euh, quand je passe à tel endroit à côté de chez moi, eh ben, je me sens pas bien, j'ai voilà, un problème avec cet endroit. Bon, Ça peut être euh, lié à une situation du passé aussi. Euh, par exemple, l'an dernier, je me suis brouillé avec une personne. Ça peut être une situation du futur. Euh, j'ai un, un projet, je veux lancer un projet, ou simplement j'ai un petit truc à faire et, et ça, me, ça me crispe, ça me crée une tension. Donc Toutes ces choses-là, ce sont des, des situations, on va laisser venir les situations. Et puis comme on est bien détendu, parce qu'on a bien travaillé la relaxation dans les épisodes précédents, hein, et ben, dès qu'il y a une tension qui va apparaître, on va la voir apparaître. Et on va comprendre que cette tension qui apparaît, elle est liée à l'image que je suis en train de visualiser. La situation dans laquelle je m'imagine. Hum Alors qu'est-ce qu'on fait On va prendre un petit papier, comme je vous ai dit dans, les, dans la vidéo numéro 4, avec le dessin d'un petit bonhomme, là, et puis on va noter sur le petit bonhomme, ah ici il y a une tension à tel endroit, et puis on va noter, attention, bah, ça correspond à euh, j'ai peur de l'eau, par exemple. Donc j'ai peur de l'eau, j'ai une tension dans le ventre, hein, ou dans la poitrine, c'est un exemple, hein, une tension que vous voulez. Et on, note, euh, on peut en noter, alors 3, 4, hein, c'est pas la peine d'y passer 4 heures non plus, hein. Euh, même si on n'en a qu'une seule à la limite ça permet d'aller euh, au travail suivant à condition qu'elle soit bien claire, bien précise et que ça, ça corresponde à une situation véridique deuxième étape je choisis une de ces, une de ces situations que, que j'ai repérées sur mon dessin et je vais me détendre complètement je m'assieds sur un tabouret je dis un tabouret parce que sur une chaise on est un petit peu avachi alors un fauteuil je ne vous dis même pas un tabouret de façon à rester dynamique. Voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. Hein. Je m'assise sur un tabouret et je m'imagine je dans la situation. Vraiment, je, je m'imagine. Et euh, qu'est-ce qui se passe Bon, bah la tension arrive. Hein, puisque je suis bien détendu avant, j'imagine la situation, la tension arrive. Qu'est-ce que je fais Je vais maintenir l'image de la situation et en même temps, je vais détendre la tension. C'est-à-dire, je vais... Mettre en œuvre toutes les techniques que j'ai apprises dans les épisodes précédents pour relaxer la partie qui s'est tendue. Par exemple, si euh, j'ai si une phobie de l'eau, que je m'imagine au bord de l'eau, euh, en train de marcher à la plage, comme ça, euh, tout d'un coup, je vais avoir une tension dans le ventre qui va arriver. Et en maintenant l'idée de me balader à la plage, enfin l'idée, hein, j'essaie de le vivre le plus possible, et, et ben, je détends mon ventre. Voilà, Je détends la zone qui, qui s'est euh, tendue. Qui alors j'essaye euh, deux fois, trois fois, quatre fois, en approfondissant de plus en plus. Ça ne vient pas tout de suite forcément pour tout le monde, hein, c'est normal. Des fois même, il faut essayer dix fois, après au bout d'un moment, il faut s'arrêter. Parce que sinon, ça veut dire qu'on force. Euh, si on force, il y, a, il y a le corps qui va se braquer et ça ne sert à rien. Donc, donc là, il vaut mieux euh, arrêter, faire une pause, euh, aller manger une choucroute. Et puis euh, on revient euh, quatre heures plus tard quand on a digéré ou le lendemain simplement. Ça veut dire qu'on ne laisse pas tomber, on persévère. On ne force pas, mais on persévère. On réessaye le lendemain, on réessaye 3-4 jours de suite, et au bout d'un moment, euh, ça vient. Au bout d'un moment, on arrive à maintenir l'image de la situation et en même temps, se détendre, détendre le, la partie qui s'est tendue. Bon. Alors, je vous va venir. Ce n'est pas une baguette magique. Ça ne résout pas les problèmes. Ah là, je vais en choquer deux ou trois. Ben oui, j'ai toujours peur de l'eau. Si mon problème au départ, c'était ça, j'ai toujours peur de l'eau. Par contre, ce que ça fait, c'est que ça me donne du contrôle sur mon comportement face au problème. Et ça, ça change tout. Et je ne dis pas non plus que je vais, euh, comme ça, faire disparaître complètement toutes les tensions. Il se peut que la, que la tension euh, réduise un peu, beaucoup, en général c'est plutôt beaucoup d'ailleurs, hein, mais pas forcément complètement, ça dépend des situations, euh, voilà. Euh, par contre, ce que je vous promets, c'est qu'effectivement, la, la, la tension aura tellement réduit que euh, bah, quand vous vous retrouverez dans la situation euh, réelle, euh, vous aurez beaucoup plus de contrôle, hein, beaucoup plus de répondants, euh, vous ne vous laisserez pas embarquer par la situation, parce qu'on a appris à faire face à la situation, à la regarder dans les yeux, on a appris à ne pas se laisser déborder par elle. Et comme on ne se laisse pas déborder, eh ben, en situation, on peut mettre en œuvre toutes les techniques de relaxation qu'on a apprises. Voilà. Et là, euh, on, le fait, euh, on le fait pas seulement après coup ou euh, avant, hein, on le fait vraiment au moment où ça se produit. Voilà, c'est une petite technique euh, très simple hein, qui demande un peu d'entraînement, mais qui vaut vraiment le coup parce que ça peut vraiment changer votre vie. Maintenant, je vous invite à laisser euh, vos retours d'expérience dans les commentaires en dessous de la vidéo pour euh, partager avec les autres quelles sont les, euh, les améliorations que vous observez dans votre quotidien, quelles sont aussi vos difficultés, voire les échecs, parce que je ne le redirai jamais assez, mais c'est normal de ne pas y arriver euh, du premier coup. Hein, c'est quand même un truc difficile, on va toucher des choses profondes dans la conscience et dans le corps. Et puis, voilà, vous verrez qu'en témoignant de, de votre expérience, vous allez approfondir votre expérience. En plus, le fait de partager avec les autres, ça va enrichir l'ensemble, le, le, le machin. Il y a des gens qui vont rebondir sur ce que vous avez dit. Et ça peut aider des, ça peut aider des personnes. D'autres personnes pourront vous aider. Euh, voilà, j'aimerais vraiment créer ce type d'échange de, autour des vidéos. Dans la prochaine vidéo, nous allons... Travailler directement sur l'espace de représentation avec donc une nouvelle technique. Mais pour y arriver, vous devez déjà bien vous entraîner avec cette technique qu'on a vue aujourd'hui. Et si jamais vous avez besoin d'une petite piqûre de rappel concernant les représentations et comment ça fonctionne, allez voir la première vidéo de la série, tout y est expliqué. Je vous dis à bientôt et en attendant, entraînez-vous bien